Je suis Dimitri, chef du desk Europe Créative de Serbie. Je suis ici aux au journées d'Europe de, de Créative à Paris à Nice Grasse, euh, de, de participer dans cette conférence et de, de partager des, les idées avec mes, mes collègues, de rencontrer les opérateurs français et de, de, les, de faire un contact entre les, les, les professionnels serbes et, et, et professionnel français. C'est le but principal. Nous, on organise euh, un forum, une conférence euh, qui, qui dure trois jours et euh, donc c'est un événement le plus ambi amb ambitieux et euh, donc euh, il ne s'agit pas simplement de, de parler euh, strictement euh, sur Europe créative, donc, on, on essaye d'avoir un cadre plus large. Et de parler euh, en général des, euh, de la coopération européenne, comment ça marche, de parler sur euh, de, de la philosophie de la coopération européenne. Et euh, donc il y a beaucoup de gens, de, beaucoup de participants, et c'est bon, qui vient pas seulement de Serbie, mais aussi euh, de notre région. Et on a essayé aussi euh, d'être même plus, en plus ambitieux. Euh, on a, euh, pour ce forum de cette année, qui était en juin à Belgrade, on a, on a fait euh, euh, euh, euh, une enquête sur la scène culturelle et artistique de notre région, ça veut dire dans, dans les Balkans. Euh, et donc euh, on a essayé de, de, de, de mapper les, euh, tout ce qui se passe, en effet. Euh, donc, euh, et, euh, dans les arts visuels, dans la musique, de la danse, euh, tout, presque. Et, euh, et donc euh, c'était un, un projet tellement euh, important pour nous. Le plan, c'est de, de, de promouvoir euh, euh, ce qu'on a fait euh, et d'être euh, de, de, de, présent et de, de présenter nos, nos idées et nos recherches euh, aussi aux, aux, aux politiciens, aux, aux gens qui, qui peuvent bouger les choses. Je travaille aussi. Euh, euh, J'ai un double casque. Je, je, suis, je travaille aussi au ministère de la Culture en Serbie, donc euh, on a beaucoup des contacts avec nos collègues, notre collègue qui travaille au ministère de la Culture autour euh, dans la région. Donc le plan, c'est aussi de, de les présenter euh, les, euh, notre recherche et euh, tout ce qu'on a fait ça peut être très, très utile, j'espère. Le pour moi, c'est de bouger. De, il s'agit de la mobilité, il s'agit de, de mieux connaître les gens, de mieux connaître les idées contemporaines. Et, et nous, les professionnels culturels, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour, notre, pour nos sociétés Et donc, pour moi, ce n'est pas seulement un moyen de, de financer les projets, c'est beaucoup plus. Euh, et donc on essaye de promouvoir, promouvoir ces idées pendant euh, tous nos, nos événements. Pour parler euh, de, de, sur le paysage culturel euh, de notre région, de, ça veut dire les Balkans, euh, pour moi euh, ça, ça peut être bizarre. Parfois il me semble que, que tout, tout va bien, qu'il y a beaucoup d initiatives que, les, euh, que les, euh, il y a beaucoup de changements euh, des, des, des professionnels qui, qui poussent les choses parfois c'est pas si euh, si bon euh, donc euh, mais, mais je crois c'est que qu'on qu doit simplement euh, euh, travailler dans, dans ces conditions et de d'essayer de de, de, de, de de choisir les, les, les chemins euh, et donc euh, Parfois, c'est important aussi d'être diplomatique.